Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette ouverture de Booster. Ben, ça fait un petit moment que euh, j'avais pas fait une ouverture Speed Duel. Et ça tombe bien puisqu'il y a les nouveaux, les épreuves du Royaume qui viennent de sortir. J'en ai acheté quelques-uns, puis ben, on va les ouvrir ensemble pour voir un petit peu les cartes qu'on va avoir dedans. Allez, on perd pas de temps. On ouvre le premier, j'en ai acheté une dizaine. Et on va espérer obtenir euh, ben, des cartes pour la collection ou des cartes sympathiques à jouer en Speed Duel. Alors... On commence avec Mario Kutai. Alors, durant le tour de votre adversaire, lorsque votre adversaire active une carte magie, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte et une activation si vous le faites, détruisez-la. D'accord. Il faut qu'elle soit invoquée par contre pour pouvoir utiliser l'effet. Bon. Flint, le monstre équipé perd 300 attaques et ne peut ni changer sa position de combat ni déclarer d'attaque. Cette carte est détruite parce que le monstre équipé est détruit. Ciblez un monstre sur le terrain, équipez cette carte au monstre. Bonjour Tyrion. Cerveau ancien, monstre normal, 3 étoiles, 1700, ok, enfin 1000 attaques, 700, et la carte compétence, Dino Destructeur pour Axtraptor, activez cette compétence durant votre main phase, une fois par tour vous pouvez choisir un, un monstre dinosaure de minimum niveau 6 que vous contrôlez, ce tour s'il attaque un monstre en position de défense, infligé de dommages de combat perçant, Retournez cette carte à la fin du tour, vous activez cette compétence. D'accord, sympa, moi je dis sympa, ok, allez deuxième booster. La petite carte compétence. J'ai même pas regardé, mais. Ouais, elle est en rare. Bon. On va préférer avoir autre chose en rare, mais c'est pas grave. Bon, je vais peut me sécher, j'en ai ouvert incorrectement, je peux en ouvrir 50. <rire> oh là Spinosaur préhistorique. Ah oui, les est Spinosaur. Cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière. Invoquez spécialement un jeton Spinosaur. Donc, euh, dinosaure, feu, niveau 1, attaque 300, défense 0 en position attaque sur le terrain de votre adversaire. Ah ouais pas mal, 2600 en plus d'attaque, franchement il est pas mal, il est pas mal, pas mal. Practicien des ténèbres, un monstre zombie à effet, vous choisissez la cible de l'attaque, des attaques de votre adversaire. 2000 d'attaque. putain pas mal Pas mal pour un deck zombie avec le practicien des... franchement pas mal. Sagesse salie, cette carte en position d'attaque est changée en position de défense à verso. au mélangez votre deck. Ok, sympa le petit effet, c'est pas un effet flip, été tout simplement un effet flip et... Partage de la douleur, sacrifiez un monstre, faites sacrifier un monstre à votre adversaire. Ok, c'est un effet rapide. Ok, pourquoi pas, partager la douleur. Ça marche. Bon, on va espérer avoir.. Euh, le magicien du chaos, hein, n'est-ce n'est pas. Le magicien du chaos. Alors. Assaut sur le quartier général, carte piège, ciblez un monstre que vous contrôlez, détruisez le puis envoyez deux cartes du, dessus du deck de votre adversaire au cimetière. Ouais, ça peut être sympa, parce qu'en speed gel on est assez limité. Oh, Kai serpent de mer, donc monstre normal à 1800, bon par contre 5 étoiles, un monstre à 1800, c'est assez cherpé, parce qu'il faut faire un sacrifice. Battement de queue. Alors, si y a un monstre dinosaure de minimum niveau 5 que vous contrôlez, si le monstre dinosaure est toujours face recto sur le terrain, choisissez au maximum deux monstres contrôlés par votre adversaire qui ont un niveau inférieur ou qui sont face verso et envoyez les monstres choisis à la main. Ok, sympa. Double cyclone, c'est bien une magie piège que vous contrôlez, une magie piège contre votre adversaire, détruisez-les. Allez, sympa. Double cyclone, c'est la magie rapide qui permet de, de détruire. Bon, le coût à payer est assez extrême parce qu'au final, on perd deux cartes. À moins qu'on puisse cibler sa propre carte, au moins qu'on puisse cibler le double cyclone, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça. La suite ah. Alors... Désespoir des ténèbres. Ok, monstre zombie. Ah, elle est sympa Son effet, cette carte s'est envoyée depuis votre main ou deck à votre cimetière par un effet de carte adversaire, invoquez spécialement cette carte. D'accord, donc si elle a envoyé donc depuis la main ou le deck au cimetière par un effet de carte adversaire, on peut l'invoquer spécialement. C'est vraiment sympa parce que 2800 d'attaque. Mario Kutai qu'on a eu tout à l'heure. Insecte blindé. Putain. Alors par contre, euh, 2800, mais elle est cher payée. Hein. Et pterra Noir. Cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, sauf en étant trous truc combat, envoyez-le à la main. Ok. Allez, ça fait notre cinquième booster qu'on ouvre. Faut qu'on continue sur cette lancée. You can do it. On peut avoir des bonnes cartes encore. Oh Samouraï Sazuki. Putain la carte samouraï, c'est vrai qu'elle était dedans. Au début de la dommage tempê cette carte attaque un monstre en position de défense face verso, détruisez les monstres face verso. C'est cool qu'elle soit dedans, j'avais entendu parler mais c'est vrai que j'avais. Je me rappelle pas que c'était. <rire> Par contre les artworks. robot d'assistance de combat, cette carte détruit un monstre d'adversaire au combat, piocher une carte, puis envoyez une carte depuis votre main au-dessus du deck. Réveil du Dragon, qui va être très très bien pour les decks Blue Eyes en speed duel. Cette carte posée et contrôlée par son propriétaire a quitté le terrain à cause d'un effet de l'adversaire et est maintenant dans le cimetière ou banni pour invoquer spécialement un monstre depuis votre deck ou extra deck. En fait, en vrai, elle est pas mal pas que pour ça, elle est vraiment euh, pas mal tout court. Euh, surface, cible un monstre, poisson, serpent de mer, aqua, de maximum niveau 3 dans votre cimetière, invoqué spécialement position de défense recto. Sympa, pour bon, mon deck et allez, la suite rituel de magie noire donc euh, cette carte utilisée pour invoquer rituellement le magicien du chaos sombre, vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est égal à 8 euh, logique parce que c'est un monstre au niveau 8 drain d'énergie, mon un monstre structure que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 200 attaques et défense pour chaque carte que votre adversaire a actuellement dans sa main masque de tout temps Lorsqu'une carte magie -piège qui cible exactement un monstre zombie sur le terrain et aucune autre carte est activée, annule l'activation si vous le faites détruisez-la. Et oh Donzalug, Guerrier, oh, elle est magnifique Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez activer un des effets suivants, défausser lui une carte au hasard et envoyer les deux cartes au dessus de son deck au cimetière. Enfin c'est pas et c'est ou, ou pardon. Donc soit on lui fait défausser une carte au hasard, soit il envoie les deux cartes au dessus de son deck au cimetière. Elle est pas mal, on se à 4 étoiles, l'effet plutôt sympathique. Allez, puis le 4 booster. Un petit magicien du chaos sombre. Et ce serait la joie, le bonheur. Mais j'y crois pas trop. Mais j'espère que... <rire> euh, sensu, zombie, cette carte, un fils dommage de combat à traverser, envoyer la carte dessus de son deck au cimetière. Practicien des ténèbres, donc on l'a eu tout à l'heure. Spinoza préhistorique, on l'a eu tout à l'heure. Weta, donc monstre normal à quoi ah ouais c'est tout Ah attendez je me suis fait douiller là ou quoi Il y a 4 cartes dans les speed duel Ah putain j'ai putain, totalement zappé d'un coup je sais pas pourquoi mon cerveau s'est déconnecté comme j'ai eu aucune carte intéressante dans ce booster mon cerveau s'est mis en stand by arrive régulièrement chez les joueurs euh, Alors méca soldat géant donc monstre machine normal bave changeante monstre normal qui ne sert à rien euh, Girochin Kuwata, monstre insecte, 1.700, pas mal. Euh, Chevalier de littoral, monstre à effet. Une fois par tour, si la position de combat de cette carte face recto sur le terrain est changée, envoyez un monstre haut depuis votre deck au cimetière. Pourquoi pas Dans le deck Umi, il faudrait que je réfléchisse, mais pourquoi pas l'utiliser dans le deck Umi Envoyer Barbotine au cimetière en changeant sa position de combat. Ah, bon, on s'est fait spoiler la dernière carte. On sait que c'est une carte compétence. Oh Super lion de guerre, le monstre rituel. Donc 2300-2100, le monstre bête. Samurai et qu'on a eu tout à l'heure. Pioche de fer. Si vous contrôlez exactement deux monstres à effet machine et aucun autre monstre, piocher deux cartes le reste de ce tour après la version de cette carte, on ne peut invoquer spécialement qu'une fois. Attendez, vous ne pouvez invoquer spécialement... Ah, on peut invoquer spécialement qu'une fois. Là, bah oui, logique. Vous ne pouvez activer qu'une pioche de fer par tour. Logique. Et La carte compétence, volte-face. La carte compétence, donc volte-face. Bon désolé, il y a une petite coupure, là queue du chat, donc vous avez compris, qui est le responsable de cette coupure Le chat qui a coupé la caméra, je ne sais pas par quel miracle, par la magie de moustache. Bref, nous venions de découvrir donc face activer cette compétence dans votre main de phase. Une fois par tour vous pouvez mélanger une carte depuis votre main dans le deck, puis piocher une carte aussi, retourner cette carte. Vous pouvez utiliser cette compétence maximum deux fois par duel. Elle est pas mal. Avec Bandicam dessus. Et le dernier booster On va Espérer avoir un truc de ouf, alors crâne chevalier, la fusion entre sagesse sali et cerveau ancien, monstre de d'attaque, 2250 de défense, Pff, plutôt sympa. Je ne savais même pas que cette carte existait. Robot d'assistance de combat, donc cette carte détruit mon adversaire au combat, pioche une carte, puis envoyer une carte du dessus de votre main au-dessus de, de son deck. Double cyclone qu'on a eu tout à l'heure, et pour terminer. Masque de tout temps. Donc voilà, ça nous fait les 10 boosters. Et ça fait un beau petit paquet de cartes. Mine de rien, je suis assez content des cartes qu'on a eues. J'ai pas eu le magicien de chaos sombre, bien évidemment. Mais c'est parti remise, parce que vous savez, les Duel, j'adore. Donc c'est pas exclu qu'on en ouvre d'autres prochainement. Sur ces amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et Tyrion aussi. Un mon titi. Check. Ouais, ça c'est un chat en